Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, là, je dis les amis, euh, je, vais, euh, je vais upgrade, je vais vous parler de la mise à jour de Pétrompe. Donc, pour tous ceux qui ne le savaient pas, Pétrompe a ajouté un autre baril qui est le baril de 499 dollars. Donc, soit on dirait 500 4999 dollars. Donc, euh, à peu près 5000 dollars. Donc, les amis, euh, alors, vous, à ma place, que ferez-vous? Euh, vous avez la possibilité maintenant d'upgrade vers le baril de 4999 dollars qui vous donnera au total 14 000 dollars. Donc, voilà, le voici, le, le baril. Voilà la mise à jour du baril de 4999 dollars. Donc... Comme qui ne risque rien à rien, les amis, comme je le dis toujours, moi, je vais upgrade. Je vais upgrade euh, mon baril. Voilà. Pour gagner encore plus gros. Donc, comme vous pouvez le constater, là, pour upgrade, euh, il me faut euh, juste encore 3000 dollars. Voilà. Ça va me couper 3000 dollars. Et comme vous pouvez voir le solde de mon compte, là, j'ai 4500 dollars. Excusez. J'ai 4500 dollars donc, je vais, sans plus tarder, Upgrade. Voilà, c'est un risque. <rire> Mais qui ne risque rien à rien. Et j'adore le risque. Donc, je vais cliquer sur Select Barrel. Pour ceux qui ne savent pas Upgrade, vous pouvez faire comme j'ai fait. Là, vous sélectionnez le menu et vous choisissez Upgrade. Donc, voilà, je vais automatiquement Upgrade. Et ensuite, je pourrais faire le retrait. Ensuite, je pourrais faire le retrait... Euh voilà, vous voyez, donc ça va prendre, je pourrais, je pourrais faire le retrait des de 1000$ qui vont rester en haut. Voilà, 1500$ qui resteront, euh, je pourrais faire le retrait de ça. Donc vous voyez, c'est intéressant, P trompé est intéressant, ce n'est pas de la magie, c'est n'est pas... Euh... Voilà quoi, pour tous qui attendent que ça se calme, du courage à vous, hein. vraiment beaucoup de courage dans votre longue attente. Ben, nous, on continue à construire avec P tromper. Never stop building. Quand ça met ce message, c'est pour dire que voilà, ça va prendre là. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, j'espère, les amis, que chacun, chacun, bon, pour tous ceux qui sont au barrel de 1999 dollars, les leaders, sachez qu'il y a déjà un nouveau barrel, celui de 499 dollars. Donc, à tous J'espère que chacun va upgrade. Chacun va prendre. Si vous êtes à 25 dollars, faites l'effort d'upgrader à 99 dollars. Voilà. Donc, c'est intéressant. Plus gros vous investissez, plus énormes sont vos gains. Sachez-le. Plus énormes sont vos gains. Donc, c'est très important, les amis, de ne pas stagner et de faire bouger son réseau. Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu un mail de moi, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à laisser, euh, à renseigner votre adresse email dans le lien que j'ai laissé euh, à ce propos au niveau de la description de ma vidéo. Ce lien là, grâce à ce lien, vous recevez mes mails. Automatiquement, vous recevez mes mails, vous recevez des astuces pour parrainer. Donc déjà, je vous encourage à enregistrer vos mails pour que je puisse vous envoyer euh, ces astuces-là. Voilà. Euh, je pense le dernier mail, beaucoup ont reçu le mail où j'ai envoyé la liste des 2000 groupes Facebook sur comment gagner de l'argent. Où vous pouvez faire vos posts et être sûr d'avoir des prospects qui se convertiront en vos fioles. Donc voilà, c'est pas compliqué de parrainer, c'est pas compliqué. Mais faites bouger votre réseau parce qu'avec trompé le réseau paye. Le réseau paye, vos binaires payent, donc c'est très important. Alors les amis, on se dit à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura aidé. J'espère que la mise à jour de Pétrompé sera bénéfique à nous tous. Et voilà, je vous souhaite une très, une très belle semaine. Beaucoup d'argent, beaucoup de dollars. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, surtout n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Voilà, on va se dire à très bientôt. Pour la future vidéo les amis ciao ciao